Rejoignez-nous les jeunes, aussi les moins jeunes, super aventure de marcher, de découvrir la foi où on ne l'attend pas. On sera quelques centaines avec une, une des animations sera assurée pendant la mission de France.